regarde-le qu'est-ce qu'il fait Et d'ailleurs, c'est qui lui Cet élève, c'est Lancelot. Depuis son arrivée en sixième, Lancelot s'est complètement métamorphosé. Tout a commencé lors du cours de bio de Madame Venier. Rod. Présent. Du lac. Présent. Lancelot, du lac, c'est un nom de chevalier, c'est un nom. J'espère que tu es valeureux comme un chevalier, Lancelot. Cette remarque n'a pas laissé Lancelot indifférent, mais pour l'instant, son attention était retenue ailleurs, pas très loin, au troisième rang. Mais ayant Jennifer présente. C'est à ce moment-là que la vie de Lancelot a basculé et qu'il est devenu le chevalier Lancelot parti en quête de la reine Guenièvre, alias Jennifer. Il fallait coûte que coûte affronter son rival, Arthur, qui lui aussi courtisait Guenièvre. C'est ainsi que Lancelot mena un violent combat contre Arthur. Enfin, en réalité, c'est plus un affrontement en équipe. Hé, hey, regarde, y'a l'autre qui veut te parler. Qu'est-ce que tu fais là toi Euh. Salut Arthur, je voulais savoir si t'avais pas vu. Euh... La fille dans ma classe, la celle qui traîne toujours avec vous. Ben non, je l'aurais vu. T'es sûr que tu l'as pas vu Ouais, mais c'est quoi ton problème Malgré ce nouvel échec, Lancelot restait déterminé, car tel est le destin d'un noble chevalier chercher ce qu'il ne peut trouver. Heureusement, un jeune écuyer nommé Merlin acceptera de l'aider. Tu penses que tu peux retrouver ses coordonnées Sûrement. Ben, il n'y a plus qu'à décoder maintenant. Alors elle habite 5 rue du Gor, à côté du jardin de l'acclamation. Elle a donc changé de collège. Pour Lancelot, aucun doute n'est possible. Le Nièvre est en danger, il faut la sauver. Il se rappelait que c'est ainsi qu'avancent les chevaliers errants. Ils s'en remettent au hasard et le destin les guide hors des labyrinthes de l'existence. Le métro de Paris se transforme alors en un champ de bataille. Terminus le parc, tout le monde descend. C'est alors que la dame du lac va apporter son aide aux valeureux. Tu viens je vais te montrer le champ de enfin, je t'ai retrouvée. Lancelot, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce livre était intéressant. Comme certains, le héros a du mal à rentrer dans un groupe d'amis ou à voir certains amis. L'action et le courage sont présents durant tout le, le roman. L'intrigue est intéressante, un jeune collégien qui se prend pour un chevalier. À cœur vaillant, rien d'impossible. Croyez en vous et accomplissez vos rêves.